Et eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie, il est 16h et 1 minute pour de vrai Voilà j'espère que vous allez tous très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 sur Grand Utopia Et pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo vous reconnaissez bien sûr cet endroit Nous sommes bien sûr à MyGotopia, nous continuons notre périple On est en train de quitter Bad Water et on va se chercher une euh, cargaison Qui risque de me passer sous le nez encore une fois Parce que là il y a quand même beaucoup... Beaucoup, beaucoup de monde Beaucoup de trafic pour commencer cette vidéo Bon les amis, en tout cas j'espère que vous allez bien Que vous pétez la forme, que vous passez une bonne semaine jusqu'ici Et euh, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire finalement Comment ça se passe par chez vous Bon, on risque, on risque d'être dans, dans la sauce. Pour vous expliquer, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de faire une livraison qui va nous mener tout droit à cette nouvelle ville ou village que je ne connais pas. Polsborough. Polsboro, je ne sais pas ce que c'est comme endroit. Cette route, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais prise. Moi, pour moi, my Gotopia, ça s'arrêtait toujours à Badwater. Et il n'y avait pas de suite pour l'instant. Two, two Rivers, je crois que je connais, je suis pas sûr, mais en tout cas, voilà. J'ai envie de découvrir Paul's avec vous. On va le découvrir ensemble pour ceux qui ne connaissent pas. Le problème, c'est qu'il me faut une mission qui aille là-bas. J'en ai peut-être. Une mais un autre Chauffeur risque De me prendre la mission Puisque <rire> Puisque bah, ça n'avance pas là-bas Et regardez-moi cette belle cascade encore Voilà, On va quand même regarder un petit peu la route Vous reconnaissez cet endroit bien sûr On l'a fait dans le sens inverse dans la dernière vidéo Et là on va passer sur la gauche On va prendre une petite route sinueuse bien sympa Puisqu'on va aller chercher du bois Alors là ça va être un petit peu terrible parce que là J'espère juste qu'ils vont pas me laisser passer parce que s'ils me laissent passer ça va être terrible pour eux. C'est une côte et tout. C'est. Ah On va faire un appel de phare. Merci monsieur. Désolé de vous avoir fait euh, patienter. Très sympa. Très sympa le monsieur. Allez, on va aller chercher notre, notre bois du coup, puisqu'on va aller à la boiserie hein, si j'ai pas de bêtises. Euh, j'ai jamais pris cette route, je crois. C'est excellent. J'ai jamais pris cette route et ça va être assez marrant. Surtout avec ce camion, c'était pas prévu. <rire> C'est pas grave, on s'adapte. Je vais voilà, essayer de rouler un peu plus au milieu Voilà Ça patinera beaucoup moins Beaucoup plus intelligent de ma part Bien rouler au milieu Là ça me rappelle mon stage que j'ai fait chez les grumiers Sauf que j'ai tout sauf un camion de grumiers <rire> C'est excellent C'est excellent Ok J'espère vraiment que ça vaut le coup hein. J'espère vraiment que ça vaut le coup Alors le mec qui a sa voiture comme ça il a du courage hein. oh Le mec il a du courage hein. Jamais de la vie hein. À tout moment il a un problème et il rentre dans sa maison quoi. Ce serait absolument terrible. Ok, on profite du, du paysage. Je suis quand même à 40 km heure depuis tout à l'heure. Oh là, roule au milieu, roule au milieu, roule au milieu. Oh là, oh là, oh là le sapin. Oh là là là là Oh, oh, oh, oh le malheur Oh le malheur C'est bon. Et on a une belle vue sur euh, bah, de là où vient la cascade finalement. On vient de passer euh, au-dessus de la cascade d'eau finalement. Hein. Enfin au-dessus. Sur, sur le côté bien sûr. Super chouette, c'est un endroit super chouette. Alors, au tout début de euh, Mybotopia LCC Fox avait déjà fait euh, pas mal de passages par ici. Hein. Faut pas croire, hein, je regarde ses vidéos les mecs. Hein. Mais moi, je n'y suis jamais allé de moi-même. de oh. bon, toute façon, entre temps, ça a changé, je crois. Non, c'est super chouette, c'est super joli bordel. Bon, alors, c'est vraiment parce que je suis jamais allé là et ça me fait cette sensation, voilà, de découverte, découverte totale. La canette de Red Bull, elle bouge pas. Hein. Je lui ai mis un aimant. C'est pour ça que ça bouge pas. Non mais c'est fait exprès d'ailleurs c'est le plateau magnétique. Et apparemment ça marche super bien ce genre de plateau. Hein. Genre apparemment il y a vraiment rien qui bouge. Alors si jamais il y a des routiers parmi vous, est-ce que c'est vrai à ce point là Hop On arrive à la boisserie Non pas la boiserie, la boisserie. <rire> Alors est-ce que vous voulez bien m'ouvrir les portes et m'accueillir Merci. Est-ce que vous avez surtout quelque chose pour moi Là je vois cette remorque devant moi. Est-ce que ça va être pour moi Ça fait beaucoup de moi. Euh, je me suis fait voler à La cargaison Aïe aïe aïe aïe Bah c'est pas grave je vais mettre en, en stand by Je vais demander au Il y a bien quelqu'un ici là Ah bah c'est bon il y a une voiture Hop je vais me mettre ici Je vais me mettre en stand by les amis Je vais rentrer à l'intérieur je vais leur demander si euh, Pour quelle heure il y aura un, un truc qui va Direction euh, le nouveau, euh, la nouvelle ville Que je veux euh, découvrir Hop et je vous retrouve tout de suite Ne vous inquiétez pas avec mon charme Ils vont forcément m'autoriser Une livraison qui ira par là-bas Allez hop A tout de suite Ah oh, ils sont vraiment super les gars Vraiment ils sont super sympas. En plus ils m'ont offert euh, ils m'ont offert le café là J'ai refait chauffer un peu le camion Parce que euh, quelques heures sont passées Et voyez ce camion ici Enfin cette remorque pardon Et eh bien c'est cette remorque qu'on va pouvoir transporter Là c'est nickel ils m'ont ramené justement Un hein. Une nouvelle, une nouvelle livraison, ça fait plaisir Hop, on va refermer les fenêtres Et donc vous l'aurez compris, on va transporter Hop, juste ici, du bois Ah je suis content, je suis content, je suis content On va prendre la, la mission et on va pouvoir découvrir Du coup de, de nouvelles routes Vraiment super sympa et de manière générale Vous avez vu, à MyGotopia, ils sont super sympas Les gens, hein. que ce soit dans la ferme Et maintenant dans cette boiserie Alors, boiserie pardon, je ne sais pas si C'est partout pareil, mais ceux-là Ils sont vraiment super sympas Ils sont vraiment super sympas, hop on recule, on se met yimbe. Comme disait Jones. Ah bon je fais beaucoup dà avec mes volants je suis avec le volant, je suis désolé. On recule encore un peu. Et là on devrait être pas trop mal. Je recule encore un peu parce que j'imagine que. Ah c'est pour ça que ça se téléporte, c'est parce que je suis jamais assez loin. Et là normalement C'est pas trop mal Bon bref, donc on transporte dans des palettes vides. Bon c'est du bois hein. <rire> C'est du bois. Mais on transporte des palettes vides. Hop, et on va prendre cette route Country 2 country Il y a une station essence là d'ailleurs Et eh, c'est vrai, euh, faut que je fasse attention euh, à l'essence parce que moi, les gars En plus la route elle a l'air super longue hein. oh. Paulsboro ça va être génial Le point d'interrogation, un atelier là-bas Même un garage, très bien On va aller les gars, on va découvrir, ça va être fou oh, Mais non mais attendez, mais quoi Mais tout ça, ça va être de la route sinueuse Ah ouais, purée, ou peut-être pas Je sais pas, mais en tout cas, Badwater Ça revenait ici, carrément là si jamais Oh non mais c'est un truc de ouf Bon, euh... C'est de la totale découverte C'est de la totale découverte Est-ce que j'ai de l'essence du coup Parce que là je suis en train de me mettre dans une sauce Totalement J'ai totalement de l'essence Ok. Bon bah bien sympa en tout cas De bon, toute façon je pense que si je leur avais demandé un peu d'essence Ici ils m'auraient peut-être filé euh, Une petite avance que je leur aurais bien sûr remboursé mais... Ok c'est chouette Par contre ouais, si c'est que de la route signeuse Je pense pas Je pense sincèrement pas que ce sera que de la route signeuse parce que ça voudrait dire que Badwater c'est un cul de sac Et ça m'étonnerait Je pense qu'on va rejoindre une vraie route Allez Parce que si on a 23 km comme ça, ça va être assez terrible Mais je vous rassure, ce ne sera pas le cas <rire> Je me rassure moi-même Ah c'est chouette en tout cas On est parti, j'espère que vous kiffez également cette vidéo jusqu'ici euh, Je me régale Voilà, Je me régale littéralement Enfin je dis jusqu'ici, mais normalement la vidéo vient à peine de commencer Si je dis pas de bêtises Alors je dis ça parce que je suis un peu déconnecté euh, parce que pour ceux qui ne le savent pas pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo attention je vais vous gronder je vais vous taper sur les doigts <rire> non mais je tourne quelques vidéos à l'avance forcément par rapport à la sortie du jeu Sons of the Forest donc je tourne pas mal de bah tiens on est dans l'ambiance là de The Forest Quelques vidéos à l'avance, et donc je ne sais plus si je suis au début ou à la fin d'une vidéo, donc c'est ça ce qui est assez marrant. Mais moi, ce qui est sûr dans tous les cas, c'est que je me régale, je m'éclate. Je ne sais pas quelle heure il est dans la vraie vie, mais je me voilà, je, je passe un, un bon temps et c'est l'essentiel. Je suis déconnecté, je suis déconnecté, et j'espère vous déconnecter euh, également. Voilà. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on va continuer finalement sur un sur une route sinueuse, en effet. Puisque regardez, la jointure se fait là. <rire> Et <rire> eh bah ben, on est tout simplement dans la merde. Hein. Voilà, je, je ne peux pas dire mieux. Hein. Je ne peux pas dire mieux. Ah, j'ai rien dit. Non, non c'est bon, c'est bon, c'est bon. On Justement, on rejoint une route normale. Superbe, superbe. J'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. Ok, nickel. Alors on va les laisser passer. Ah bah regardez, c'est les bouchons de tout à l'heure. Il y a du monde hein, aujourd'hui dans Badwater. Il y a vraiment du monde. Hein. Il y a vraiment du monde. On va essayer de se faire une feinte de. Non, si c'est bon, je vais pouvoir passer. Je vais pouvoir passer sans problème. Alors, juste faire attention au véhicule de droite. Là, je vais pouvoir passer après la voiture. Je vais me permettre de forcer le passage. Ça, de pas déconner. Alors, le temps que je me. Putain, fils de. Bon, après la voiture jaune. Allez. <rire> oh là là, c'est pas vrai. Ah, ah c'est terrible. C'est terrible. On s'en sort sans problème. Allez. Nickel on est parti Merci la voiture derrière Pour ta patience Là il doit être en train de pester Pense, fais chier, Je me tape un camion sur cette route Ok il y a déjà des, des nids de poules Ça commence c'est une nouvelle route Il y a déjà des nids de poules My goodness va falloir entretenir correctement hein. My goodness c'est pas sérieux hein, l'entretien de ces routes hein. Sans déconner hein. Alors 100 km h au max Et 50 le minimum c'est ça je n'ai jamais vu ces panneaux là Je ne savais même pas que ça existait À moins que c'est quand il y a de la neige Ah c'est peut-être ça 50 quand il y a de la neige Je sais pas Si vous savez n'hésitez pas à me dire en commentaire Que signifie le panneau bleu Avec la, la, la, la vitesse Donc là on a 16 km de route jusqu'à Paulsboro. Je suis assez curieux de voir ce qui nous attend là-bas Je sais même pas depuis combien de temps cette ville existe On a la station service donc à 5 km Donc moi je suis bon au niveau essence hein. Je suis vraiment euh, très très bien mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ces paramètres là. Puisque c'est euh, notre camion. Euh, <rire> notre camion personnel. Donc l'essence, euh, ce n'est pas euh, des missions rapides. Hein. <rire> Faisons attention. Donc déjà, on est sur de la route qui est quand même bien large. Ça fait plaisir. La belle montagne sur les côtés. On est au là, on est au Canada. Hein. Je, je connais pas moi le Canada. Mais est-ce que ça ressemble au Canada plus qu'aux États-Unis Bonne question. Je pense que les deux se rejoignent un peu. Panneau bleu, je dirais que c'est la neige. Oh, un collègue en DAF qui transporte du bois également. Bah là, on est vraiment dans le monde du bois. America, Amérique, l'Amérique. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils mettent leur plein phare à chaque fois J'ai pas les plein phares là On est bien d'accord. On est bien d'accord. Le petit cours d'eau ici. Je rappelle que ce cours d'eau c'est ce qui fait justement la cascade La chute d'eau, les chutes du Niagara La chute de Badwater Donc l'eau est censée aller dans la direction euh, opposée De là où nous allons On va voir si c'est cohérent Normalement tout est cohérent mais jamais... Ah ça se divise en deux là Alors regardons la route un peu quand même Ça se divise en deux Une sorte de petit îlot, on a un train Enfin je veux dire on a des rails juste à côté voie ferrée, voilà J'analyse tout hein C'est de la découverte Et puis c'est vraiment chouette c'est vraiment chouette. C'est là je refais clin d'œil à American Truck. Hein. Vous savez, American Truck on se fait chier sur ce jeu quoi. C'est des les lignes droites à mourir d'ennui quoi. Alors que là vous voyez ça monte, ça descend. On a encore une. Eh, ouais. encore une ferme. Là ce sera je pense une future euh... bah, une future ferme pour faire des livraisons, tiens. Tout simplement. Vous voyez ça monte, ça descend, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, c'est vraiment sympa. On a un petit parking, une petite zone de repos sur la droite. Oh. Et petits arbres de type désertique. Ah je reconnais, je reconnais. On a des ruines. Oh lolo lolo lolo. Oh un nouveau pont. Alors Ah bah la Clarion River, on continue toujours de traverser cette rivière qui va sur la droite cette fois-ci. Ah c'est chouette. Elle est dispatchée en deux et elle se regroupe de nouveau en un Qu'est-ce qu'il y a là Ah une pierre au milieu très bien C'est chouette et là on va pouvoir de nouveau accélérer Ah grande ligne droite American Truck Il y en a la station service On a des arroseurs automatiques je crois Je sais pas comment ça s'appelle ou alors c'est pour semer je ne sais plus là, Il faut ralentir la vitesse parce que bien sûr Les gens peuvent tourner à droite Et là on va repasser au dessus De la Claron River si je dis pas de bêtises Ouais Vodokar Bridge Bon j'ai tendance à pas regarder le nom des ponts Là cette fois-ci on y a pensé C'est plutôt pas mal Petit virage à droite, attention tout de même Franchement n'hésitez pas à évaluer ma conduite Je trouve que je roule vraiment pas, pas, pas mal Alors là oui je devrais peut-être ralentir Parce que je, je vous dis ça mais là on va, on va se péter une voiture Là on va se péter une voiture La voiture rouge tu restes chez ta mère Non, c'est de vie. Ok c'est bon Eh hey. Je, je, je la voyais venir quand même hein. Je me suis dit euh, Elle va me faire du sale Mais en fait non Ok très bien et, Vous voyez cette scène là qu'on vient d'assister de, de, de, de, Les voitures en face qui, qui mangent Qui grignotent sur, sur la route et moi qui passe euh, Alors je devais être à 60 km h J'étais loin de la voiture en vrai hein. Ça passait crème sans problème Mais c'est fou de se dire que donc là vraiment tout était sous contrôle Tout était nickel pas de panique Mais le mec dans la voiture dans la vraie vie Tu te chies dessus quoi Le truc il arrive à 100 à l'heure quoi comme le camion, il est grand et tout, c'est une autre sensation, une autre euh, perception de la vitesse, quoi. Voilà, c'était la petite euh, analyse que je voulais faire, parce que c'est réel. Moi, des fois, même en voiture, je me chie dessus, hein, les bus, les camions qui me frôlent, alors qu'en fait, de leur point de vue, bah, en fait, ils me frôlent pas, quoi. Voilà, c'était euh, la petite euh, analyse euh, que j'avais envie de faire. <rire> et je pense que c'est vrai, c'est un mauvais paradoxe, parce que Bah, quand j'étais en stage, je m'en souviendrai, j'ai beaucoup appris en hein, mine de rien, il y a deux ans. Hein j'étais en stage euh, bah, chez les Grumiers notamment et il, il m'expliquait que bah, souvent les automobilistes ils râlent sur les camions parce que bah, les automobilistes pensent que les camions roulent vite, mais le problème c'est que je crois que même le routier il a plus la notion de la vitesse parce que, bah en fait oui il y a, il y a, dans des scènes précises les camions roulent vite et ils se rendent même pas compte qu'ils roulent vite parce que l'effet de grandeur mais en fait si, ils roulent vraiment vite si une, si une voiture roulait à cette vitesse on trouverait déjà que ça roule vite alors en plus comme c'est un camion bah, l'effet il est euh, multiplié merde ça va être un petit peu chiant Ça passe Aucun problème Aucun problème Par contre il faut avancer là monsieur devant hein. Il faut appuyer sur le champignon hein. C'est 90 on peut y aller hein. Là t'es à 80 là Ok je vais ralentir Petit camion jaune là D'ailleurs il est vachement penché vers l'avant le camion là Vous trouvez pas C'est bizarre ça il a l'air penché vers l'avant. Attendez, je suis ultra curieux du camion devant, là. Ah. Attendez, il y a un truc trop bizarre avec ce camion, il a la tête vers l'avant. C'est peut-être parce qu'il tire, je sais pas, c'est très bizarre. Attends, on va voir, il y a le virage. Ah non, bah non, il est, il est tout à fait normal, en fait, le camion. Ça me paraissait bizarre. Non, oh non, il va bien, il me paraissait bizarre Hop, le ralenti, il vite Ok, des petites poubelles Oh, ça va, ça prend... Bah, alors là, il va falloir m'expliquer Ah, elles vendent peut-être des produits locaux Mais pile là, en bord de route, il n'y a personne qui s'arrête hein, Mais il y a des travaux partout C'est un truc de fou Wouah Oh non, c'est trop stylé What Mais c'est un marécage, le bordel Ah oui c'est un marécage mais, mais genre joli. <rire> Normalement un marécage c'est pas, pas censé être bleu clair comme ça mais.. As-tu ah, vu As-tu ah, vu les quenouilles Bon on est au Canada hein, c'est confirmé hein. <rire> On est carrément au Canada là. <rire> les petits verres. Eh ça, ça penche hein Ça penche, on pose le jeu. Là, en fait, là je me ferai un petit plaisir en moto. Hein. Bon c'est pas non plus l'école alsacien, hein. enfin vos mais. Mais c'est toujours sympa les petits virages là Alors la différence de vitesse entre le panneau 100 km h et là les 60 c'est aberrant Là on repart sur de la ligne droite hein. Attention Il nous reste 12 minutes 7 km encore Waouh Ah oui on y arrive Là on va avoir des virages Je ne sais pas de quel type On va avoir des virages Et après une dernière ligne droite Et après on arrive à Poulsboro Très bien Ok bah, Je suis très curieux je suis très curieux. On a une entreprise sur la route là. Ça c'est pas mal. C'est également la boiserie. La boiserie non Non. C'est autre chose. Hop. On arrive sur des habitations. On va faire gaffe quand même. Oh là là, le linge étendu, tout. Les fleurs. Oh là là. Oh, c'est une ferme. Oh, oh c'est chouette. C'est vraiment chouette. Des petits bouts de vie par-ci, par-là. Un chemin à droite, là je vous assure que ça va quelque part. Hein. Clairement, à mon avis, il y a une route cachée. Qui doit rejoindre dans le virage d'ailleurs, j'en suis persuadé. Voilà, je vous le dis, j'en suis persuadé. My goodness, il se fait plaisir maintenant avec les routes cachées, c'est trop bien. Watch, force, slow, véhicule. Oh putain, on va galérer. Oh ouais, bah, ouais mais le problème en fait, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où vous ralentissez dans une montée, tu peux pas repartir quoi. À un moment donné, soyez intelligent. Oh, c'est terrible. Ouais oh. <rire> J'ai vu un château d'eau ça m'a ébahi eh ben, Je sais pas si c'est un château d'eau mais Ah ouais Ah ouais ouais ouais ouais ouais ça monte plutôt pas mal là Bon j'ai assez de patates dans mon camion Maintenant c'est les autres devant qui posent un peu problème Ah ouais Là, pour le coup, faut pas qu'il y ait des urgences. Hein. Les pompiers, ça doit être galère là. Avec le trafic, je parle. D'ailleurs, on n'a pas vu de véhicule de police. Alors, je crois que j'avais déjà fait cette analyse, mais c'est vrai que sur MyGotopia, je crois qu'on voit pas de véhicule de police. Par contre, pour autant, vous voyez, on voit les ambulanciers, on voit les pompiers. Mais je crois pas avoir vu de véhicule de police. Alors, peut-être que je me trompe. Pourquoi il s'arrête lui il fais pas ta. Hein Fais pas ta victime quand même, ça passe assez large hein. Tain, Ça c'est vraiment les, les chauffeurs de l'extrême Ça monte vraiment pas mal J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien Ça me fait penser justement à une vidéo que j'avais fait avec euh, bah avec MyGodness directement euh, Où on avait fait du American Truck ensemble, qu'est-ce qui se passe Et si t'arrives je suis en train de monter sur les rochers, pas de problème Tout va bien ah, ça me fait vraiment penser à ça, ah, regarde on a un point de vue là Aussi ultra dangereux, les gens vont tellement vite Oh non je vais pas m'arrêter là Trop dangereux, trop dangereux, trop dangereux Magnifique pour autant hein. oh, Magnifique, là on est clairement Sur, sur le toit du monde hein. Et là ça va redescendre, hein. voilà c'est bon On a fait le col, euh, ok ça va Donc il euh, y avait deux virages qui montent et là deux virages qui descendent Donc là on va être vraiment plutôt pas mal Par contre je suis en train de me dire que les voitures devant elles, elles ont disparu <rire> Enfin je veux dire Elles, elles sont parties d'une vitesse folle alors, je sais... Ah, voilà, on les rattrape, c'est bon, ça me rassure. Oui, j'ai pris mon temps là-haut, je sais, mais quand même. Pas exagérer, voilà, là, elles vont nous embêter de nouveau. Voilà, je vous disais bien, le bus, etc. Oh Oh là là, ça risque de quoi qui est là Avec son Renault rouge, non, ça passe, parfait, magnifique. Il y a des taggers qui sont passés par là, ça, c'est pas cool. Enfin, je dis que c'est pas cool parce que c'est pas joli, hein, quand c'est des tags jolis. Là. Hop là on est dans les, dans les prés, on est dans les champs, on voit la route d'en bas qui nous attend. Ça rime, je suis un poète moi. Appelez-moi Baudelaire. Aime Baudelaire. me colle au bois de l'air. Bon, bref. L'eau. De l'air. Oh, il y a un passage piéton quoi. Attends, oh là, ça freine trop fort. Oh la vache. Faisons gaffe, faisons gaffe, faisons gaffe. Ah oui, d'accord, non mais là, frère, vous avez pas meilleure habitation. C'est vraiment chouette, je vais habiter là aussi. Je veux habiter partout. T'habites, t'habites tout. T'habites tout. <rire> Allez, encore des travaux. C'est les sixièmes qu'on voit, mais c'est pas grave. C'est normal, hein Il faut bien construire la route quand même. Faut bien construire la route. Hein. Allez, maintenant on peut tracer. Dernière ligne droite. Hein. Avant euh, Malboro <rire> Bien sûr. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce panneau ah, c'est peut dire qu'il y a des lapins qui passent. Rien à péter, moi, des lapins. Ils ont caressé dans la forêt, on rien à foutre. <rire> le mec, le mec qui grite, c'est qu'il a pas compris. Ah, moi, je suis sur la route, j'ai le droit d'être là. <rire> voilà, on en profite un petit peu pour, euh, pour bombarder. Je suis en train de perdre ma voix, vous savez pourquoi Alors, euh, ça, c'est parce que le changement de pays, le changement d'air, et eh ben ça me fait perdre la voix. Et ça, c'est fou. Et ça, c'est fou. Ah, mais il y a un point d'interrogation là sur le chemin, je savais même pas. Trop bien. C'est un Renault truck. Eh ben, est-ce que le business fonctionne ici Je ne sais pas. En tout cas, il y a du trafic, ça c'est clair. Moi, je pense que les camions qui sont en galère, ils doivent être bien contents d'avoir ce concessionnaire Renault. Paulsboro, Yes, bienvenue On est arrivé à Paulsboro avec une grande station essence ici. Juste parfait. D'ailleurs, j'ai l'impression que mon essence n'a pas trop baissé. Je crois que pourtant j'ai consommation réaliste. Je suis pas sûr. Dans tous les cas, il faudra que j'active si jamais. Je dois avoir consommation réaliste. On a un petit fleuriste sur la droite... Oh, mais c'est qu'il y a de la vie Caravane, voiture, maison, boutique, souvenir. Il y a vraiment de la vie, c'est une vraie ville. C'est une vraie petite ville. Nice bah, Écoutez les amis, hop, on va directement... Euh, un point d'intérêt, et ben voilà, une cinématique Let's go On va pouvoir se faire la petite cinématique. Alors, si je vais tout droit, North Fair Commercial Area, et à gauche, Country 9... Vanishing Point, Chasey Lake. Oh à gauche il y a un lac. Encore. Un truc de malade. Alors. Ah oui et puis il y a de la jeunesse regardez il y a de la jeunesse. C'est beau ça. Eh ben vous savez quoi on va aller tout droit pour faire la cinématique et on va faire un petit tour directement. Hop. Oh là là, il y a des fontaines et tout. Oh là là là là. Oh, mais c'est magnifique hein. Je suis passé à côté de beaucoup de choses quand même. Hein. Je suis trop content d'être de retour sur Grand Utopia, hein. vraiment. Là je dérange personne, c'est bon, parfait. Allez, on va maintenant admirer la cinématique de Paulsborough. Avec donc les fontaines. Ta Genève. Ta tonon les bains. Ta le, la Haute-Savoie. <rire> bah je la montagne, les montagnes derrière. L'église. Juste ici, 1945, une statue J'avais pas vu le monument, hein, alors que c'était le truc le plus important J'imagine, on a, voilà, une belle cinématique Sur cette voiture, le camion pompier Qui arrive derrière, des constructions Sur la hauteur et donc euh, un autre point de vue Sur l'église Plein de gens en extérieur qui profitent de la vie Déco Frenit, on va dans des grands magasins Oh mais c'est un centre commercial Carrément un grand centre commercial Oh c'est parfait ça Alors c'est écrit en russe D'accord Très bien euh, ensuite euh, Qu'est-ce que nous avons là Eh bien nous avons euh, des petites ruelles Des zones pavillonnaires Des résidences des gens qui habitent C'est bien fleuri, c'est vraiment super bien fleuri Ça donne envie également d'habiter ici My goodness <rire> euh. Euh, faudrait Il faudrait que tu me fasses une maison à quelque part hein, Vraiment, hein, mais je te dirai où Parce que là, là c'est pas possible euh, Oh, donc là on est carrément dans une zone industrielle une Grande zone industrielle Enfin zone industrielle, qu'est-ce que je raconte C'est pas industriel. c'est clairement... Euh, Comment on dit Bref, vous m'avez compris. <rire> Avec plein de choses et puis les voies ferrées qui communiquent ici. Oh, le camion qui passe devant la voiture, rien à foutre. Incroyable. On l'a vu, hein. On l'a vu, on l'a bien vu. Très bien. Et bah, c'était une chouette cinématique. Pour le coup, c'était une bien chouette cinématique. Très bien, et bah écoutez, on va pouvoir faire le tour. C'est le moment d'y aller. Hop, je m'engage. C'est mardi, hein, le passage piéton. Il a personne. De toute façon, je me serais pas arrêté. Vous voyez, en plus, on peut même couper par là. Il y a des ruelles partout. Mais il s'est gavé. C'est fou, c'est génial. Non, franchement, c'est dingue. Il y a de la vie partout, c'est agréable. C'est très agréable. Ah, bah là, on, a... on avait vu la cinématique, justement, la... les dépôts ici. Bonjour à toi, la petite Audi. Pareil, hein, tous les modes seront en description, les amis, je vous le rappelle. C'est les mêmes mode que la dernière vidéo, de toute façon, mais euh... donc voilà. On aura bien roulé Je suis bien content D'ailleurs on voit le nombre de kilomètres total que j'ai parcouru avec ce camion Si j'ai pas de bêtises, 3000 km. incroyable Alors C'est un petit peu gênant C'est chiant À chaque fois Que tu veux tourner à gauche En fait ça devrait être comme en vrai C'est à dire que assez souvent Les feux, il y a un petit décalage Pour que les gens qui tournent à gauche aient le temps Au moins qu'il y ait deux ou trois voitures Avant que, en face ça avance en général c'est comme ça, il y a un petit décalage euh, Ou alors c'est qu'il n'y a pas beaucoup de voitures et, et c'est en même temps Mais là, là il y a tellement de trafic que oui, oh, Il est parti comme une brute le mec avec sa fourgonnette là. Il tourne à droite c'est nickel Il va tout droit c'est nickel On est plutôt pas mal Hop on va prendre bien large parce que visiblement Voilà N'ai pas peur, n'aie pas peur tout va bien se passer voilà ah, on va faire ça sans accro parce que jusqu'ici ça s'est bien passé Il y a pas de raison que ça, que ça tourne mal ici On a également donc des euh, entreprises ici où on va pouvoir faire des livraisons donc ça c'est juste superbe Oh les ruelles de partout mec Et donc là on fait euh, le petit tour, hâte de voir si on va voir le lac ou pas Parce qu'il y a un panneau qui nous parlait de lac, donc ça peut être assez intéressant De jeu, tu sais ce qui serait chouette. Alors après, ça je sais pas si c'est possible légalement, mais qu'il y ait de, de, des enfants qui jouent, ce serait trop stylé. Ça rajouterait encore plus de vie. Mais je crois que légalement, c'est pas possible. C'est pour ça, dans les jeux vidéo en général, il n'y a pas d'enfants euh... pour des raisons qu'on peut faire des mauvais détournements. Donc euh, voilà, comme sur GTA, etc. Bon, par contre, il y a beaucoup trop de feux, hein. <rire> mais les feux sont stylés. Allez, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. C'est bon, c'est s'est pas arrêté Superbe Salut collègues Oh, Faudra que je des trompes sur le camion bien sûr Vous inquiétez pas, il hein, y aura des customisations et tout Bien sympa qui arriveront par la suite Pas de soucis Pas de panique Hop là, en plus c'est bien Il de... y a un atelier juste là Alors Hop, Pas de train qui passe Ce serait couillon Oh purée Oh purée de pommes de terre Nickel Nickel En tout cas les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas Vraiment je compte sur vous Pareil bombardez moi la barre de like Parce que là vraiment je ne chaume pas En termes de création de contenu vous l'aurez compris et, euh, et vraiment, le, le commentaire qui fait plaisir les, les questions que je vous ai posées, n'hésitez pas à, à y répondre J'ai hâte de vous lire encore une fois Même si je tourne à l'avance cette vidéo, bah, je lis tous vos commentaires Et c'est un plaisir C'est un plaisir les amis Donc voilà, je vous fais plein de bisous J'ai l'impression que j'ai déjà livré ici alors que pas du tout J'ai l'impression d'avoir déjà livré ici les mecs Mais en fait ça va être un, un copier-coller d'un autre endroit Enfin un copier-coller, c'est pas comme ça que je veux dire Mais dans American Truck Simulator Il y a un endroit qui ressemble à ça je crois euh, hop On va pas se casser la tête hein. <rire> On va pas se casser la tête ça me paraît trop euh... J'arrive pas à avancer Allô Ah voilà Je, je n'arrivais pas à avancer je ne sais pas pourquoi <rire> Très bizarre euh, Par contre d'où je livre alors qu'il y a des voitures ici Non mais c'est quoi ce bordel <rire> Qu'est-ce que c'est que cet endroit Bon vous, vous en faites pas pour moi c'est normal hein. Hop Allez les amis, plein de bisous et à très vite, c'était m -Colo. Ciao tout le monde.